Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo qui sera, je crois, beaucoup plus pratico-pratique que la série que je viens de vous proposer, les 4 vidéos sur le bon usage, la bonne utilisation de la colère. Cela étant, je profite de cette vidéo pour m'envoyer des signes de reconnaissance car avec cette série de 4 vidéos sur la colère, j'ai franchi joyeusement la barre des 100 vidéos publiées sur YouTube. Alors évidemment, on n'est pas encore au niveau des Kardashians dans les influenceurs internationaux. Nike <rire> n'est pas suspendu à mes baskets, c'est le cas de le dire, pour me demander à me proposer un contrat de partnership. Mais que voulez-vous C'est quand même, je trouve, un beau cap franchi. Ça prouve que ben, j'ai mis suffisamment d'efforts et d'énergie pour passer le cap des 100 vidéos publiées. Alors voilà, ben, dans les signes de reconnaissance, il y a une des règles qui dit qu'on a le droit de s'en envoyer à soi-même c'est fait alors une fois que ceci est dit et que je me suis bien gonflé d'énergie pour les 100 prochaines vidéos commençons sur le sujet du jour le sujet du jour c'est une vidéo une technique très pratique pratico pratique je vous l'ai dit pour faire preuve d'empathie avec la personne qui est en face de vous et grâce à cela trouver les leviers qui vont vous permettre de l'embarquer là où vous voulez l'embarquer vers l'endroit vers ce que vous voulez qu'elle dise fasse-pense. Cette technique, je vous ai parlé de faire preuve d'empathie, un rapide rappel sur la différence que je fais entre empathie et sympathie, enfin, je fais, ne suis pas le seul, heureusement, ça ne serait pas bon signe. L'empathie, tout vous avez tous appris que c'est savoir se mettre à la place de l'autre, euh, oui, rajoutons quand même que c'est savoir se mettre à la place de l'autre, virgule, sans oublier que lui et moi ou elle et moi sommes radicalement différents. Beaucoup de gens pensent que il faut se mettre à la place de l'autre, mais tellement à la place de l'autre qu'ils en viennent à voir eux-mêmes le monde comme l'autre personne, à ressentir les émotions de l'autre. Bref, ils rentrent dans un mythe où toi et moi, nous ne sommes plus différents, nous sommes comme fusionnés. Évidemment, ça n'est plus de l'empathie, ça devient de la sympathie, ça n'a rien à voir. Et en fait, l'idée qu'on vient tellement chez l'autre qu'on n'en a plus la distance minimale, fait que du coup, on n'a plus justement ce levier qui va nous permettre de l'embarquer vers chez nous. Donc, l'empathie, c'est savoir se mettre à la place de l'autre, yes, c'est-à-dire savoir comprendre, écouter, questionner, pour découvrir comment l'autre voit le monde, en étant, encore une fois, profondément conscient de ce qu'entre cette personne et moi, il y a une frontière infranchissable qui s'appelle nos peaux. <rire> Donc, cette personne et moi, nous ne voyons pas le monde de la même manière, c'est OK justement comme nous ne voyons pas le monde de la même manière je vais me préserver de cette habitude malheureusement si souvent répandue où j'arrive avec mon cadre de référence et je vais te l'expliquer en long en large en travers en noir et blanc et en couleur en stéréo et en 3d de manière à ce qu'à un moment tu lâches et tu fasses ok je suis d'accord avec toi évidemment c'est pas ça qui va se passer les gens quand on arrive avec le cadre de référence et qu'on leur plaque dans la tronche ils finissent par dire ben « Oui, d'accord, je comprends comment tu vois les choses, mais pour autant, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toi. Et ça veut encore moins dire que je vais faire ce que tu veux. » Donc, je recommence. Pour arriver à embarquer des gens, il va falloir arriver à se rapprocher d'eux. Encore une fois, pas fusionner avec eux, mais se rapprocher d'eux suffisamment pour voir comment ils voient le monde. Pour ça, bien sûr, vous avez tous appris que la bonne solution, c'est de questionner. Et pour questionner il va falloir faire le faire de la manière la plus simple la plus fluide la plus euh, avec le moins de de, de de comment dire de friction possible pour accompagner la personne sans entraver justement ce processus de découverte de son cadre de référence pourquoi je dis ça parce que beaucoup de gens quand ils font des euh, quand ils posent ces, ces questions que ce soit euh, en, en prise de parole en communication en général en négociation en vente posent des questions compliquées par exemple euh, « Bonjour monsieur, ben écoutez, ou bonjour madame, ce qui pourrait me convaincre de travailler avec vous, c'est que vous montriez que vous êtes quelqu'un de compétent. » Et là, la question qui tue, c'est euh, « Pourriez-vous m'expliquer plus précisément ce que vous entendez par compétent ?» Vous voyez, la longueur de la question et l'effort, ça, ça a l'air de rien, mais en fait, ça demande un effort à la personne qui est en face de vous. « Pourriez-vous, comme si euh, c'était parfois pas possible, pourriez-vous, m'expliquer plus précisément, oula, j'ai pas été assez précis, il y a des gens qui vont instantanément déclencher une séquence de stress, ce que vous entendez, j'entends par là, j'entends rien, comme disait l'autre, le comique, donc, ce que vous entendez, pas compétent. Il y a des variantes, il y a, euh, euh, euh, pourriez-vous plus concrètement, pourquoi j'ai pas été concret la première fois expliquer ce que vous entendez par pas compétent euh, euh, est ce que euh, vous voulez bien me préciser bref toutes ces variantes en fait invitent la personne en face de vous à faire des efforts et c'est bien évidemment pas ça que nous voulons nous voulons que ce processus soit le plus fluide le plus simple pour elle pour arriver le plus vite possible à découvrir son cadre de référence donc deux techniques aujourd'hui une simple et une très simple <rire> Donc, voire même une très simple et une super simple. Première technique très simple, euh, juste du rebond avec « c'est à dire euh, ». Ce qui pourrait me convaincre de travailler avec vous, c'est que vous montriez que vous êtes quelqu'un de compétent. Compétent, c'est à dire. Simple, compétent, c'est à dire. Vous pouvez répéter ce « c'est à dire » aussi souvent que vous voulez. J'ai souvent eu l'occasion de vous répéter ça. La communication ne se joue pas dans les mots. La communication se joue dans votre intention et dans ce qu'exprime votre corps au même moment que vos mots. Encore une fois, si euh, les mots étaient si importants, ça fait longtemps qu'on aurait essayé de trouver des variantes à « je t'aime okay ». Donc, vous pouvez répéter, c'est-à-dire les gens vont simplement continuer à répondre à votre question. Deuxième technique. Donc ça, c'était la technique très simple. La technique super simple, c'est une technique que j'ai apprise d'un monsieur remarquable qui s'appelle Chris Voss sa société s'appelle le black swan group parce qu'aujourd'hui il est dans le privé avant il a passé au moins 20 ans je crois en tant que négociateur négociateur international du fbi pour les prises d'otages donc ce monsieur dans, entre autres multiples techniques il apprend soit dans une masterclass que vous pouvez retrouver dans le site sur le site masterclass.com soit dans son bouquin never split the difference je vous conseille fortement la lecture de ce bouquin donc il y a plein de techniques mais il y en a une j'ai trouvé tellement évidente que je me disais ça peut pas marcher cette technique il appelle le mirroring mirroring de mirror le miroir la technique est la suivante la personne vous dit euh, ce qui pourrait me convaincre de travailler avec vous c'est que vous montriez que vous êtes quelqu'un de compétent et vous répétez juste compétent avec un point d'interrogation à la fin en fait vous répétez le mot sur lequel vous voulez que la personne creuse c'est aussi simple que ça c'est la technique qui propose le moins de friction dans l'interaction avec la personne qui est en face de vous. Et vous allez voir à quel point c'est puissant. Plusieurs personnes, plusieurs indépendantes ont testé cette technique depuis que je leur ai proposé. Bon, bien sûr, je l'avais testé avant. Et elles m'ont dit, oui, ça marche très très bien. Donc, ranger cette crainte que j'ai, qu beaucoup de personnes avec qui je travaille, d'avoir l'air idiot, euh, de, de, de, de, que c'est trop simple, et euh, réfréner cette envie de poser des questions compliquées, et faites le test. Donc, euh, ce qui pourrait me convaincre de travailler avec vous, c'est que vous montriez que vous êtes quelqu'un de compétent. Compétent Oui, euh, c'est-à-dire que, bah, par exemple, vous montriez que vous avez des diplômes euh, et des certifications en matière de communication. En matière de communication Oui, en particulier dans le domaine de euh, l'interaction et de l'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle Vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas savoir, trois, quatre, cinq fois, ça passera comme une lettre à la poste, et vous allez, en faisant ça, ça, ça va être comme une sorte de... Comme, vous savez, quand ces, ces, ces, ces pliages en papier qu'on déplie, ça, la, la personne en face de vous, vous allez voir son cadre de référence, vous apparaître comme si ça se dépliait devant vous, de manière très souple, très agréable, et en faisant ça, vous, avez, vous garantissez de ne pas introduire, vous, votre cadre de référence avec des mots, avec des interventions, avec des, des reformulations intempestives. Donc, je récapitule pour cette vidéo simple, puisque certains d'entre vous m'ont dit "ouais de temps en temps vous voudrez des trucs pratiques", c'est fait. Vous voulez que la personne vous dise comment elle voit le monde Utilisez le, c'est-à-dire, ou bien utilisez le mirroring, répétez simplement avec un point d'interrogation le mot le, le concept sur lequel vous voulez que la personne s'attarde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les personnes qui voulaient du pratique au pratique sont satisfaites. Et surtout, surtout, je les en remercie. Et si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez que je creuse, allez-y, shootez, postez, envoyez des commentaires, des mails, des WhatsApp. C'est parti À tout bientôt Ciao